Bonjour, bonsoir. bonsoir. Bonsoir. Ou bonjour. C'est comme bonsoir. vous voulez. Mais en fait, tout dépend du moment où vous êtes ou en train de regarder cette vidéo. En fait. Nous, on ne sait pas. En... Pour commencer, à 19h30, vous pourrez découvrir le court-métrage breton Moon Cup ou Les Noces Démophiles. Deep Space, court-métrage belge. Deep Gold, court-métrage allemand, et L'ours noir, encore une fois, les Belges, mais cette fois-ci avec une bonne teinte d'humour noir dans ce court-métrage-là. <rire> <rire> mais alors, Benji, la suite. Alors, donc à 21h, une séance euh, fiction-animation avec The Mill at Calder's Hand de nos amis américains dead hearts du It canada to be her. It was always her. suivi de la Momie, france et, de et Sarah, the carmen line okay, so from so. england but from what we've seen you will continue moving upwards at a variable but increasing rate mais à 22h30 cette fois, Ghost Doll du Japon, Box Room de l'Irlande, They Will All Die in Space d'Espagne, Invaders des états unis The Earth, Angleterre. We're not going kill you yet. yet anywhere. Impacing, les États-Unis, encore une fois. Mais quel programme, n'est-ce pas? Oh, mais qu'est-ce que nous allons voir à 21h? C'est une séance animation et fiction. Avec The Mill at Calderhead. C'était ridicule.